Est-ce que ça va J'ai fait un cauchemar. Allez. Mmh. Becky, mais enfin, prends un verre. Ferme, je suis en retard. Où as-tu pris cette épouvantable mmh. habitude Timmy le fait. <rire> Maman, je ne bois pas à la bouteille quand je suis invitée chez des amis. Mais je l'espère. Il faut que je me sauve. Oh, oh, mange quelque chose. Pourquoi elle se dépêche comme ça Elle a une sortie scolaire. Ah. Un toast Qu'est-ce que tu as euh, J'ai rêvé que Timmy était revenu la nuit dernière. Oui, il me manque aussi beaucoup, mais il a Caroline maintenant. Hein? Je ne m'inquiète pas simplement parce qu'il me manque. Fais... Bon, alors, explique-moi. Oh, mais c'était juste un, un rêve très bizarre qui, qui, qui m'a vraiment remué, c'est tout. Ça va passer. Téléphone, puisque tu es en meurs d'envie. Je ne connais même pas son numéro. Et il t'a dit où est-ce qu'il devait aller Bah ben oui, quelque part dans les environs de Chicago, là où la tempête fait les plus gros dégâts. Tu sais quoi, je te parie qu'il a dû descendre dans un hôtel bon marché où il n'y a même pas le téléphone. Appelle Caroline. Non, non, non, je ne veux pas l'ennuyer. Allez, je file, je vais être en retard au bureau. Au revoir. À ce soir. Comment allez-vous Très bien. Euh, Excusez-moi de vous déranger, mais je m'inquiète pour Timmy. Ça fait des semaines qu'il n'a pas donné de nouvelles. Et j'avoue que ça ne lui ressemble pas. Vous l'avez eu récemment euh, J'avais l'intention de vous appeler. Je me fais beaucoup de soucis pour lui. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis le jour où il est parti. Quoi Depuis tout ce temps Alors maintenant, je suis vraiment inquiète. Ne cédons pas à la panique. Vous connaissez Timmy. Il est probablement débordé. Et les lignes téléphoniques n'ont pas toutes été rétablies depuis les tempêtes. Fait Faye, vous êtes toujours là Allô, Faye Faye, vous êtes toujours là Et n'oublie pas ton gros pull bleu des sports d'hiver. Je l'ai pris, maman. Je l'ai mis avec mes oreilles. Écoute, tu vas pas m'appeler tous les matins pour vérifier comment je m'habille. vrai, pas. Laisse-lui donc un peu de temps pour se faire à cette idée. Euh. D'un autre côté, ça m'arrange bien que tu quittes la maison. Oh, s'il te plaît. Tu sais que je pense que ça va être une merveilleuse expérience. La grande ville, des tas de distractions. Tu apprendras à te débrouiller tout seul. Je suis ta mère et tu vas beaucoup me manquer. C'est gentil de me le dire. Allez, maintenant, tous les deux, dégagez. C'est encore ma chambre, il faut que je finisse mes bagages. Tu veux qu'on dégage C'est pas la zone, maman C'est génial, tu vas vraiment adorer J'ai rencontré deux mecs sur un petit boulot, ils m'ont dit à déménager, et... Wow J'ai trouvé un boulot par l'annonce que j'avais fait passer dans un canard local. Oh, c'est fantastique, chérie Ton père va être content d'apprendre la nouvelle. Je suis ravie pour vous que la maison vous plaise. C'est vrai qu'elle est superbe. Je suis contente de vous l'avoir trouvée. Je vais arrêter une minute. Désolé. La fuite est réparée. Il a presque terminé ici. Et c'est naturellement le vendeur qui paiera les réparations. Donc tout devrait être prêt. Pour demain Demain Excellent. Oh, ça va. C'est chouette, merci. merci oh, infiniment. De rien, c'est tout à fait normal. C'est très Parfait. gentil. Eh bien, je, je vous dis Alluma, à demain, alors. D'accord, à demain. Bye bye. Je voulais vous. Et Je voulais vous remercier d'avoir travaillé vite et bien pour moi. Mes clients sont vraiment des chiens. Et si tout n'est pas absolument parfait, ils se plaignent. Qu'est-ce qui vous fait sourire Votre manière de parler, votre manière d'être. Moi, ça m'amuse beaucoup. Dites, ça vous dirait d'aller boire un café Maintenant que j'ai fini, j'avoue que j'aimerais bien aller me détendre. Je dirais que c'est plutôt une bière glacée qu'il vous faudrait. Alors, elle est bonne, cette bière Vous fille raison, c'est une bonne bière glacée qu'il me fallait. T'es pas venu dans une boîte aussi ringarde depuis mes années de lycée. Oh. Dites-moi, Tim, si vous possédez une entreprise, pourquoi est-ce que vous faites des petits boulots comme ça en plus Je, je n'ai pas ma propre entreprise. J'ai menti dans ma petite annonce. Je suis plutôt un sous-traitant. J'ai du boulot pour moi et pour mes deux employés, mais j'ai des projets. Un de ces jours, j'aurai ma propre entreprise. L'initiative, j'adore ça chez un homme. Ah. Ce qu'il me faut, c'est mon statut d'entrepreneur. Et ensuite, j'irai terrasser le dragon. C'est ce que mon père dit parfois en allant travailler. Je vais vous dire pourquoi j'ai accepté ce boulot. Votre voix au téléphone m'a complètement fait flasher. Ça vous dirait de danser Made in heaven by an angel on high. From a soft proposition to his gentle reply. Gentle admission long been trying to find life. obligé de rentrer chez vous, mais vous pouvez pas rester ici, hein. Elle s'appelle Caroline, maman, et j'en suis très, très amoureux. C'est tout récent. Oui, mais je sens que tout va changer. Cette fois-ci, je suis sûr que c'est sérieux. Ouais, c'est ce que tu avais dit pour ta dernière petite amie. Et pour celle d'avant aussi. Avant Jeannette. Et Judy, avant elle. Au moins, Caroline, ça commence pas par un J. Tu moques pas de moi, Écoute, elle est brillante, très drôle. Elle dirige une agence immobilière. D'accord, je te crois. Tu m'as convaincu. j'abandonne. Est-ce que je t'ai dit qu'elle était super mignonne wow! Non, c'est vrai Non, je veux dire mon rendez-vous. Euh... Quel petit ami Non, non, j'ai pas dit mon petit ami, maman. Non, à vrai dire, je, je dois y aller. Je, il faut que je me sauve, maman. J'ai un rendez-vous très important. Qu'est-ce que tu maman, as Maman, je dois raccrocher maintenant. Au, au revoir, maman. <rire> Comment se fait-il que les types que j'engage ne correspondent jamais à ce que j'attends d'eux tu n'es jamais contente des gens que tu fais travailler. Tu es une perfectionniste insatisfaite. En tout cas, j'aimerais que tu aies ta propre agence immobilière et que tu abandonnes tes études de droit. Tu veux que je brise le cœur de mon père Comment va-t-il Il a encore perdu du poids. Jenny Les médecins pensent qu'il n'en a plus pour très longtemps maintenant. Je suis désolée. Écoute, j'ai pas envie qu'on se mette à pleurer, alors mieux vaut changer de sujet. Ok. Alors, comment va ton amant mystérieux mmh. Et quand en vais-je enfin rencontrer ce Timmy qui t'appelle au bureau depuis plus d'un mois C'est sérieux Hein Bien souvent, les mecs que je drague sont des jeunes cadres narcissiques. <rire> Mais celui-là est différent. Il n'a rien à voir avec les autres. C'est une sorte de poulain fougueux et adorable. Il a les mains caleuses et il a des biceps qui pourraient bien te faire peur. Oh. <rire> Tim m'a tellement parlé de vous que j'ai vraiment hâte de faire votre connaissance. Madame Nolan? Faye. Appelez-moi Faye. Puisque vous ne pouvez pas venir ici, je me suis dit que je devrais me présenter moi-même au, au téléphone pour que si jamais un jour c'est moi qui réponds au téléphone, vous ne soyez pas trop... choquée. Oui. Je sais que ce n'est pas facile. D'ailleurs, ma mère a réagi de la même manière. Pas trop vite, pas trop vite. Mais c'est pas comme si on allait se marier. On va simplement vivre ensemble. Franchement, vous ne trouvez pas que c'est mieux Donc, quand vous sortez dîner, tu montes dans sa belle camionnette avec ta belle robe Maman, dis-lui d'arrêter, s'il te plaît. J'essaie simplement d'imaginer la situation, mais si ça te met mal à l'aise... Dis-donc, Kevin, c'était quand la dernière fois qu'une femme t'a regardé d'à peu près oh, t'en prie, arrêtez tous les deux. Cesse ah. d'être insolent avec ta soeur et arrête de mettre tes doigts dans le caviar. Kevin a raison, tu sais, je ne comprends pas ce que tu fabriques avec ce menuisier. C'est psycho-hormonal. Pardon C'est une réaction chimique, maman. Ha, ha ce n'est pas un homme pour toi. Mais j'ai rencontré d'autres hommes qui n'ont pas tenu leurs promesses. Tim me fait rire. Il est tendre, séduisant. Ça m'est égal qu'il ne porte pas de cravate. Mm -hmm. T'as remarqué qu'elle ne proteste pas trop. Ton père et moi ne t'avons pas envoyé au lycée ni installé dans ta propre affaire pour que tu régresses. tout avons appris à viser plus haut, Caroline. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux contre moi ah. Je n'ai pas le droit de boire. Mon foie. On peut le sentir, ici. Oui. dur comme du bois. Mais ça ne fait rien, madame me fait préparer les cocktails. Vous trouvez que c'est gentil, ça, hein? Pas tellement, monsieur. Vous voulez que je m'en occupe Non. Non, non. Les martinis, c'est ma spécialité. La pêche Pardon Vous pêchez Euh, non. Golf Euh, non plus. Mais vous ne jouez jamais Oh, Non. Le travail prend presque tout mon temps. Donald Donald Donald, qu'est-ce que tu fais avec ces martinis On t'attend. Il ne vous a pas trop fatigué Oh non. Nous avons parlé des très nombreuses choses que nous avons en commun. Oh. Tu empestes l'alcool. Il a bu un cocktail Je... Non seulement tu bois, mais en plus, tu bois tout seul. Je t'en prie. Comme un voleur. Pas quand on reçoit du monde, Hélène. Elle ne t'en va pas quand je te parle. J'en ai pas encore fini avec toi. Oh Comment oses-tu Arrête Comment oses-tu euh, On va peut-être rentrer Non, restez. Ça leur passera. En plus, maman a fait du canard. Oui, restez pour le canard. Mmh. Quoi tu penses, chérie? Ah, rien. Allez, je sais que tu penses à quelque chose. C'est vrai. Je pense à ta mère. Elle l'a frappée, tu ne trouves pas que c'est un petit peu. excessif? Elle a perdu la tête. Tu l'as vu? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais ce que j'ai vu ce soir. Je suis désolé. Je veux pas qu'on s'engueule. Chérie, écoute. N'approche pas, Timmy. Écoute, Caroline, c'est pas la peine. De... Tu arrêtes. Tu as compris Ce que j'essaie de te dire, c'est peut-être que ta mère a besoin d'un soutien psychologique. Ah voyons, dis carrément qu'elle est folle. Caroline, hé, hey, ne t'en vas pas quand je te parle. Tu veux m'écouter une petite seconde Va-t'en toi de moi la peine Excuse-moi de t'avoir blessé. J'ai... je t'ai mise en colère. Je suis pas comme ça. Je sais. Je sais. Je veux te demander pardon. Je suis sûr que je vais avoir l'œil au beurre noir demain matin. Pourquoi tu me dis une chose pareille alors que je viens juste de te demander pardon Je suis complètement sous pression. Ma famille, mon agence. La pression que je mets sur moi-même. Parfois, j'ai l'impression que je porte tout le poids du monde sur mes épaules. Alors, quand tu m'as... Quand tu m'as attrapé les mains, je crois... que, que j'ai dû me sentir agressée. C'est là que j'ai perdu la tête. Écoute, dis-moi que tu m'aimes et tout se passera bien. Je t'aime. Dépêche Tim, avant qu'il neige. D'accord. Ouais, ouais. Tu y es. Vas-y. Quel bon vent. Timmy Dolan. Oui. Vous avez gagné le gros lot. C'est votre petit ami qui vous envoie ça. Que vous en vouliez ou pas, c'est <coughs> payé d'avance. D'accord. Merci beaucoup. Je que c'est plutôt bien parti avec cette Caroline, non Ouais. Pourquoi t'as l'œil au beurre noir, Timmy Pourquoi tu nous as pas raconté Moi, j'ai ma petite idée, puisqu'il veut rien nous dire. C'est quoi, docteur Freud mmh, Le sexe C'est sûr, il a dû baiser comme un lion et ramasser un mauvais coup. Ça m'est arrivé une fois. Je me suis éclaté la tête sur un des deux montants en cuivre de mon pieu. Ouais, les mecs, ça va. Tu sais bien qu'on aime déconner, Timmy. Je peux pas mes pour faire les comique. C'est le problème, Tim. Tu nous payes jamais. Ah ouais, Francky a raison. C'est pour quand nos chèques Pas de planning, vous allez être payé. Au boulot, il faut finir ça. L'entrepreneur pour qui je travaillais a foutu le camp. J'ai cherché, il est nulle part. Il me doit du blé, il faut que je paye mes ouvriers. Un des deux à un gosse. D'accord, je vais en parler à ton frère. Ce sera un emprunt à court terme seulement si vous en avez les moyens. Chérie, pourquoi tu n'appelles pas de chez toi euh, Je veux pas que Caroline soit inquiète. Vous êtes ensemble maintenant. Vous êtes censés pouvoir discuter de ce genre de choses. Je sais, mais elle penserait que j'arrive pas à gagner ma vie. On a sérieusement parlé de mariage. De mariage Timmy, on ne connaît même pas cette fille. Alors venez chez nous pour le week-end. Venez, ça me ferait plaisir, maman. Salut Jenny, comment vas-tu Bonjour Tim, Caroline est allée faire visiter une maison. Qu'est-ce que tu as à l'œil Tu as pris une porte Tu ne crois pas si bien dire, exact. <rire> Moi aussi je suis très maladroite. Alors, comment va ton père Les médecins ne peuvent plus faire grand chose. Je ne voulais pas te faire de la peine, excuse-moi. Tiens, regarde, j'ai acheté ça pour lui. Je sais qu'il aime la musique classique. Jenny, ça va s'arranger. Il faut que tu y crois. Hein? Faut pas renoncer. Souffle tes bougies maintenant. Oh, Oubliez-vous de faire un peu. Bravo Quel souffle Je rêve ou est-ce qu'il se fout de moi Dis-moi pourquoi elle m'a demandé de venir, si c'est pour draguer ce Gus ah, c'est tout à fait, Caroline. Très relation publique. Qui c'est, ce qu'elle a Ils ne font que parler, Timmy. Vous n'avez pas répondu. Elle travaille dans l'immobilier, il est créancier, hypothécaire, ils font souvent affaire ensemble. On dirait plus que des collègues. Il a été son petit ami. Ce gâteau est diva. Alors, euh, tu passeras me voir là-bas C'est une <rire> belle lise. Je peux te voir Il faut qu'on y aille maintenant. Mais moi, je ne vais nulle part. On doit passer prendre mes parents à l'aéroport. Je n'ai pas envie d'y aller. Je les verrai à la maison. Je voulais le voir, mais je n'en ai pas eu l'occasion. <rire> C'était délicieux. Oh, je vais débarrasser Pardon. ça. allez-y. Merci. Ah, je suis si contente d'être enfin arrivée ici. On avait très envie que vous veniez. Et ce que vous avez fait de cet appartement était patent. J'aimerais bien savoir comment vous avez empêché Tim d'accrocher son panier de basketball au mur. <rire> je vous ai préparé une tonne de café. Tim vous montrera où tout est rangé. Je suis vraiment désolée, mais il faut que je me sauve. Je dois passer à mon bureau. Aussi tard Bonsoir. Euh, si vous voulez bien m'excuser une minute. Attends. Mes parents sont venus pour te rencontrer. Je leur ai dit que nous allions parler du mariage. C'est pas mon problème. Donne-moi les clés. Je sais que tu vas voir ce mec. Nous travaillons ensemble, nous avons plusieurs affaires en commun. Ta mère m'a dit que c'est ton ex-petite amie. C'est vrai Réponds-moi. Donne-moi les clés Réponds-moi ah. T'as vraiment un problème hein Mais qu'est-ce que tu Tu rentres à la maison tout de suite Tu as crevé Tu ferais mieux de descendre les séparés. lâche moi la paix Mais arrête, lâche-moi, je te dis non, c'est toi qui arrêtes, c'est moi où est ton problème Arrête Timmy, arrête, Timmy. Timmy, je t'en prie. Arrête Arrête, Timmy, s'il te plaît Alors, qu'est-ce qui se passe ici C'est. Écoute, écoute, c'est vraiment très gênant pour ta mère et moi. Je suis désolée, maman. Désolée. Bonsoir. Ils affreusement bon ici. Où oui, papa Bacon, brouillé, et ton père est allé faire une balade. Mmh, c'est joli. J'ai pas le temps de déjeuner, maman. Désolé, faut que je parte au boulot. Vous savez, la raison de votre dispute d'hier soir ne me regarde pas. Ne vous inquiétez pas, Faye. Euh, quand on se marie, on prend un véritable engagement. L'enjeu est de taille. Aimez-vous mon fils Bien sûr, je l'aime beaucoup. Tant mieux, parce qu'il mérite vraiment d'être aimé. Oh, Parfois, il compte un peu trop sur les autres, peut-être, c'est vrai, mais, mais c'est un homme bien et il vous rendra heureuse. Vous vous inquiétez beaucoup trop pour nous. Vous savez, j'aimerais tellement que ma mère sache un jour parler de moi de cette manière. Arrêtez, on va se mettre à pleurer. <rire> vous allez nous quitter demain, alors. Si ça vous dit, je vous emmène faire du shopping. Je connais un magasin d'enfer où vous trouverez des fringues formidables pour Becky. Sans blague. <rire> Merci. Il n'y a pas de quoi... On espère que ça te portera chance. Tout va bien se passer, maman. Mais... Tu sais que je travaille bien. Les gens vont s'en rendre compte. Ça me fait de la peine de devoir galérer comme ça. Ce n'est pas juste. Non, t'inquiète pas, garde un bon souvenir de ta visite. Je vais vous voir monter dans l'avion avec le sourire. On a été très heureux. Alors il faudra revenir. En <rire> route. <rire> Allez, je t'appelle dès que j'ai trouvé du boulot. D'accord. Prends ton sac. Pardon Ah, c'est la grande classe bon. C'est ouais, excellent Oui, merci, merci Salut chérie, viens t'asseoir. J'ai travaillé aujourd'hui Il faisait trop mauvais. Ah, une averse de 5 minutes. Le chantier est arrêté, tu sais. Il est arrêté ou il y a eu de la pluie Qu'est-ce que tu choisis Allez, à demain. Merci pour les bières. Ouais, de rien. Allez, à demain, les gars. Tu n'as rien préparé pour dîner T'énerve pas comme ça. Ce soir, je te sors. Avec quoi Il va falloir que je t'entretienne si tu trouves pas de travail. <rire> ça, c'est dur. Quand je t'ai connu, j'ai cru que tu étais ambitieux. J'avoue que je me suis bien trompé. Je fais une omelette, d'accord j'ai passé ma journée à chercher du travail Arrête, j'ai pas envie d'entendre tes bonnes excuses C'est pas des excuses Non, attends, tu demandes de l'argent à tes parents et en plus tu viens à mes crochets Ça va comme ça, Tim Je veux plus de toi ici dans ton friche-moi le camp C'est moi Tu m'as fichu la peur de ma vie, mais qu'est-ce que tu fais ici Pourquoi tu n'es pas à Chicago euh, Il y a eu de la bagarre, j'ai besoin d'une pause Oh, trésor, je suis désolée Oh, Ça va aller Tu en es sûr, mon chéri mmh. Oui ouais. <rire> Il ne me fait plus peur comme ça <rire> C'est Je vais te donner des serviettes propres et ensuite tu me diras ce qui s'est passé Eh bien, c'est pas la faute de Caroline C'est la mienne, j'ai tout gâché mais je dis que j'arrive à mener aucun projet à terme. Tu disais la même chose. Et vous avez raison toutes les deux. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça Hein Oh sérieux. Au travail, je suis tombé. te téléphoner le premier. Tu n'as rien à ajouter. en regardant les infos. Ils ont eu pas mal de dégâts, là-bas. Ils vont avoir besoin de monde pour nettoyer tout ça. Et ils paient un bon salaire. Je n'ai pas envie que tu y ailles. Tu voulais pas un mari ambitieux mmh. Je vais te montrer que j'ai de l'ambition. T'as pas besoin de faire ça. Mon père va me prêter un peu d'argent pour acheter des tronçonneuses et de l'équipement. Je convaincrai Francky et Dom de venir si je leur dis qu'on peut s'en mettre plein les poches. Ensuite, je lui ai simplement posé la question et elle a dit oui. On est vraiment contents que tu aies pu venir. Ça compte beaucoup pour Caroline. Elle veut qu'on forme tous une vraie famille. Bonjour Ça va Très bien, et vous Bien. Ça me fait plaisir de vous tu voir. Tu ça Vous devez penser qu'on est complètement cinglés, mais nous faisons le bon choix. Il n'y a pas longtemps, j'étais idiote et... Je suis complètement folle de votre fils et j'imagine pas passer le reste de ma vie sans team. Bon, on peut y aller Oui. Maman, je t'en prie. Merci. J'espère que le vol était correct. Parfait. On a beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Euh, cet après-midi, on pourra aller à la mairie et puis demain, j'ai pris rendez-vous pour la robe de mariée. Tout ça va si vite. Est-ce que vous me cachez quelque chose Non, maman. Caroline n'est pas enceinte. Oh. C'est pour moi. Oh. Bien, je croyais que je pouvais tenir le rythme, mais tous les deux, vous m'avez épuisé On a fait plein de choses aujourd'hui. Vous savez ce que j'aimerais Que vous puissiez rester plus longtemps avec nous. Moi aussi, je me suis vraiment bien amusée. Bon, si vous voulez bien m'excuser, je vais au lavabo, je reviens tout de suite. Demande-moi ce que tu veux. Avez-vous réglé vos différends Vous vous disputez toujours Il ne s'agit pas de cela, tu sais, maman. Je sais qu'on peut réussir. Vous avez l'air de vous aimer. Tu en doutais. Je t'adore, maman. de charger mon équipement. Je me serais bien changé, mais Caroline m'avait dit de ne pas être en retard. Votre maman est une femme charmante. Elle vous aime beaucoup, madame Blair. Ah, la liste des invités à un mariage est une chose très importante. Quoi, un lapin <rire> <rire> tu, veux, pas tu veux me tenir ça Qui ce ouais. qui gagne ouais. Oh, c'est bien, ça ne m'étonne pas. Tu es en retard. Qu'est-ce qu'il fabrique ici Eh bien, c'est un ami de Kevin aussi. Sois gentil. Avec ce type Mmh. J'ai pas compris. Il est question de mariage, de famille. J'ai peut-être manqué un épisode. J'ai pas envie d'en parler maintenant. On est supposé s'amuser. Caroline. Tout à l'heure. Venez tout le monde, on va dans la salle à manger pour faire la liste. On reparlera de ça plus tard. Salut Timmy. À plus. Ok. Pourquoi t'as dit à ce type de venir Tu n'as pas à me dire qui je peux inviter chez moi Merde, à la fin, tu te prends pour qui Mais Pour celui que tu vas épouser Oh Et tu crois que ça donne le droit de me dire ce que je dois faire J'en ai marre de toi, te ah. temps. Tu comprends ça Tu fous-moi la paix ouais, Je n'ai pas supporté ça Ralfol, Mais t'as vraiment un problème, hein Je te partir soigner Bien. Elle n'est pas là Oui, oui, je sais. Jenny, tu peux me rendre un service, donner ça à Caroline. Je viens de recevoir l'adresse à laquelle les équipes de secours doivent se retrouver. Elle sera là dans une minute. Tu n'as qu'à l'attendre. Non, non, c'est pas une bonne idée. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe Jenny, dis-lui juste que si elle a besoin de me joindre, c'est la première ville dans laquelle je m'arrête. J'ai donné mon préavis. J'ignore combien de temps mon père tiendra, alors il a besoin de moi. Je ne oui. reviendrai pas avant longtemps, alors je te souhaite bonne chance. Merci. Vous savez, le Télévis, c'est un grand cœur gonflé de solidarité, d'émotion et d'espoir. Nous prenons rendez-vous maintenant pour le Télévis 2002, le samedi 27 avril prochain. Achetez dès maintenant le porte-monnaie Télévis. Préparons nos euros pour ce grand élan de générosité. voir ce soir Sophie, si t'es déjà mariée Oh, t'as dû me confondre avec mon pote là-bas. Tu vois, c'est lui qui est fiancé. À ce soir. Je serai au Johnny Bees. Ça marche. <rire> Time flies and you just know Time to think about letting go Time's even forgot to be blue Big feet to shuffle them sand Leave no trail but slip right through your hand Done every little thing I know to do But I have not forgotten Non, c'est ça Tu ramènes toujours ça sur la taffée, tu n'es comme ça Jamais ce que je te dis, j'en ai pas Je suis Pas dehors. Elle a une copine sympa. Sans moi. Bah écoute, je croyais qu'on sortait pour se marrer. J'ai un problème. Ouais Ouais, je sais ton problème, c'est que depuis qu'on est là, tu fais la gueule. Avec Caroline. Quoi Tu hésites Non, je renonce. Bon, depuis qu'on est ici, tu l'as appelé Non. On s'est encore engueulé, ça s'arrangera jamais. On ne se supporte plus. Pour la toute première fois de ma vie Je vois les choses très clairement Caroline, elle a tout Elle est belle Elle est brillante Elle a de la personnalité Malheureusement, elle a aussi l'étoffe d'une tueuse en série Tout est fini Je dois lui dire Je suis en train de vivre un vrai cauchemar Oui, je me suis Envoyer un fax. Ouais, salut. Service des personnes disparues. Mais, d'accord, ne quittez pas. Jack. Quoi Tu te rappelles cette femme qui nous a appelés d'Hartford pour nous signaler une personne disparue Oui. Eh bien, elle n'est plus à Hartford désormais. Madame Dolan ah, Bonjour Madame Dolan, inspecteur Jack Mass. On s'est parlé au téléphone, je crois, n'est-ce pas Je vous ai parlé de mon fils. Vous savez bien, Madame Dolan, que ce n'est pas un délit lorsqu'un adulte disparaît. Oh, pas Timmy. Il appelle. Il appelle toujours. Vous dites qu'il répare les dégâts causés par la tempête, mais il y a des lignes qui n'ont pas été rétablies dans certains endroits. Il trouverait un moyen. Vous avez contacté sa petite amie Ils sont fiancés. Et comme je vous l'ai dit au téléphone, elle non plus n'a pas eu de ses nouvelles. Réfléchissez, madame. Il s'agit d'un jeune homme avec pas mal d'argent en poche, parti faire des Frodennes avant son mariage... Tibi ne ferait jamais ça. Écoutez, je ne peux pas faire grand-chose. Je n'ai aucune piste. Il n'y a pas de délit. Désolé que vous soyez déplacé pour rien. Vous ne pouvez pas vous tromper à ce point-là sur mon fils. C'est Tibi. que je ne vous dérange pas trop. Euh, pas du tout. Quand êtes-vous arrivé? Je, je suis venue pour signaler à la police la disparition de Timmy. On ne peut pas faire ça depuis un autre état. Et où est Michael Il avait du travail et il fallait que quelqu'un reste avec Becky. Oh, Caroline J'ai peur que quelque chose d'affreux soit arrivé à Timmy. Arrêtez, vous allez me faire peur aussi. La police n'a été d'aucun secours. Je ne sais pas vers qui me tourner. Je, je fais des cauchemars horribles. Il faut que je sache où il est et qu'il va bien. Je veux des réponses. Il faut garder espoir. Il reviendra. Bon, où sont vos valises Au motel. On va aller les chercher, vous serez mieux ici. Oh, oh non, non, c'est hors vous de... Vous vous ca... installez ici, pour le temps que vous voudrez. Merci. Vas-y, vas-y, toujours Il y a un cadavre avec, j'espère. Non, monsieur. Vous avez bien dormi cette nuit Non. Oh, le lit était parfait. Merci, c'est... Je n'ai pas réussi à vraiment dormir depuis deux semaines. Vous ne prenez rien Non. Quoi Tout me semble différent. Oh, J'ai changé le mobilier. Oh, oh, J'ai cru que j'étais en train de perdre la tête. Je ne l'ai même pas remarqué hier soir. Oh, il était tard et vous étiez triste. C'est un nouveau tapis, non Oh, il y a eu des soldes incroyables. J'avoue que je n'ai pas résisté. Alors, quel est votre plan pour Timmy Mais Caroline, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête Vous refaites la décoration Votre vie continue comme si rien ne s'était passé Timmy a disparu. Vous ne l'avez même pas signalé à la police Très difficile pour moi de vous dire ça. Tim et moi avons rompu. Vous promettez que vous ne me haïrez pas pour ce que je vais dire oh. Tim devenait violent avec moi. Nous nous sommes battus et il est parti juste après pour déblayer les dégâts causés par la tempête. Jusqu'à votre coup de téléphone, je croyais qu'il vous avait déjà tout dit. J'étais tellement mal à l'aise. Je, je, il a laissé des affaires ici et j'étais certaine qu'il passerait à les reprendre. Je suis désolée. Oh, mais bon. Chut. Chut. Chut. Chut. De l'eau gazeuse. Merci. Vous auriez dû venir nous trouver plus tôt, Faye. Je sais que les choses n'ont pas toujours été parfaites entre nous autres. Maman, je lui ai déjà dit qu'on s'était battu, alors restons-en là. Leur séparation a été, disons, assez violente. Alors, dites-moi, Faye, vous avez avancé aujourd'hui Malheureusement, pas du tout. J'étais dehors toute la journée, alors elle est restée coincée à la maison. Peut-être que Caroline pourrait faire une liste des amis de Timmy. Tu connais ces amis Mais Non, je n'en connais pas tellement. Mais j'en connais quand même. Je vais faire ça. Voilà, vous voyez, il faut faire un plan. Hier, il a plu toute la journée le chantier a été interrompu. Si le temps se maintient, on pourra peut-être le rattraper, ce retard. Voilà. Vous allez avoir besoin de ça. Vous avez l'horaire des bus Oui, je l'ai pris. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider. Je comprends tout à fait. Ne faites pas attendre vos clients. Mmh. On dîne ce soir au café Topaz. <rire> D'accord. D'accord. 19h. Veuillez m'excuser. Vous Connaissez-vous Dominique Santos Dominique Oh. Merci. Merci, Dominique. Appelez-moi Dom, comme tout le monde. Si on m'appelle Dominique, c'est qu'on a quelque chose à me reprocher, comme faisait maman. <rire> Entendu, Dom. Je suis désolée de vous déranger au travail, mais je ne sais plus quoi faire. Ah cool, écoutez, j'aime bien Timmy, mais je ne l'ai pas vu. Si je le vois, je vous le dirai. Parce que si c'était moi, je ne voudrais pas que maman panique. Timmy aurait quitté la ville avec un copain pour aller sur un chantier. Vous êtes au courant de ça Vous connaissez ce garçon Il s'appelle... Euh, Frankie. Euh, Frankie, je sais pas quoi. Dites-moi où je peux trouver ce Frankie. Je peux pas. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre mère. Eh bien, moi, je, je commence à paniquer. C'est le numéro où on peut me joindre. Je, je vous en supplie. Aidez-moi à trouver Francky. Appelez-moi. Merci, Dom. De rien. Fais oh. oh. Je n'ai rien vendu du tout et un autre acheteur m'a laissé tomber aujourd'hui. Oh, je suis désolée. Comment ça s'est passé Vous avez trouvé quelque chose J'ai pris cinq bus différents. Je connais Chicago mieux que les chauffeurs. Et je n'ai trouvé qu'un des amis de Tim. Si vous envoyez de l'énergie positive dans ce que vous faites, ça va marcher, j'en suis certaine. Quand ce vilain petit salopard va m'appeler, je vais vous dire que je vais lui sonner les cloches. <rire> Il m'aurait appelé s'il avait dû s'en aller. On est si proches. Avec Timmy, on venait souvent jouer au frisbee par ici. Vous dites, on venait comme si Timmy était mort. Mais non, voyons, je voulais dire quand nous vivions ensemble, fait. Je ne voulais pas être désagréable, Caroline. C'est pas grave. Quel est le motif de votre dernière dispute Le même motif que le soir, vous étiez là. Et vous dites qu'il était violent. J'ai pas envie d'en parler. Je veux savoir. Tim et moi, on avait des problèmes. J'ai recommencé à voir mon ex-petite amie. Alors que vous viviez avec Timmy Je sais. Quand Tim l'a découvert, il est devenu fou. Fait. Vous ne devriez pas écouter ça. Je le veux. Il m'a tiré les cheveux. Il a essayé de brûler mon visage en le rapprochant de l'une des plaques chauffantes. Mais de qui êtes-vous en train de parler Sûrement pas de mon fils Je ne peux pas dormir. Euh, comment ça se passe Oh, ça va. Dis-moi, tu as eu du nouveau aujourd'hui Non. Et Becky, elle va bien oh, oui, oui, Becky est en pleine forme. Tout va bien au lycée, au bureau aussi. Mais quel est le problème est? Je ne peux pas dormir. Des cauchemars ouais. C'est vraiment difficile de, de croire ce que Caroline m'a dit. De Timmy, j'ai appris à l'inspecteur Mas qu'ils avaient rompu. J'arrive pas à comprendre pourquoi il ne m'a pas appelé. Bien, peut-être tout simplement qu'il est très mal à l'aise vis-à-vis de ce qui s'est passé avec Caroline. Est-ce qu'elle t'assiste dans tes démarches Oh, oui, oui, elle me consacre autant de temps qu'elle peut. Elle a son travail. Les chiffres du moteur de la camionnette repêchée correspondent à celle de votre fils. Si vous en avez la force, j'aimerais que vous veniez avec moi à la fourrière pour compléter son identification, s'il vous plaît. Oh, Seigneur, je, je vais y aller. Je vous suis. Non, non, non, je, je dois avoir sa camionnette. C'est le premier élément important qu'on trouve depuis qu'il a disparu. Est-ce que la peinture par endroit est effacée Pour la même raison qu'on a enlevé les plaques d'immatriculation. Celui qui l'a fait voulait qu'elle soit difficile à identifier. Qu'est-ce que vous essayez de me dire Je peux être franc. Si quelqu'un l'avait volé pour prendre des pièces détachées, ces pièces manqueraient. Si ce quelqu'un l'avait volé pour faire une balade, il ne se serait pas fatigué à effacer la peinture. Il est arrivé malheur à Timmy. Je ne suis pas encore vraiment prêt à l'affirmer, effet Disons que le cas de votre fils a retenu mon attention. Et vous n'avez rien de plus à nous dire Non, rien, hélas. Bien sûr, on en aurait appris davantage si la voiture n'avait pas séjourné trois semaines dans l'eau. Et qu'allez-vous faire, maintenant Et pour finir, du nouveau sur la camionnette qui a été repêchée l'autre jour d'un chenal de pêche du lac Michigan. La camionnette appartenait à Timothy Dolan, qui a lui-même disparu de la région de Chicago depuis trois semaines. Toute personne possédant des renseignements sur lui est priée de contacter les services de police immédiatement. J'ai pensé qu'il valait mieux que nous parlions en dehors de la présence de Mme Dolan. Eh bien, la dernière fois que j'ai vu Tim Dolan, nous nous sommes battus. Il est parti en disant qu'il avait un chantier qui l'attendait. Vous... vous partez quelque part Oui, j'ai dû me débarrasser de mon vendeur. face enfin, et productif. Et ma secrétaire est partie s'occuper de son père. Ses bureaux sont devenus trop grands pour moi. Est-ce que Timmy avait des ennemis Avait Avait Avec... Ah, vous comprenez ma question. Non. Je veux dire, j'en sais rien, on évoluait dans des milieux différents. Je, je ne sais pas s'il avait des ennemis. Fait-il usage de drogue Il boit un peu d'alcool, si vous pensez que c'en est une. Auriez-vous été au courant s'il avait consommé de la drogue en cachette Qu'est-ce que vous sous-entendez Qu'il avait une espèce de vie secrète Avait ou à Peu importe. Était-il violent dans son comportement Avec vous « Est-ce que vous, vous plaisantez ?» Il me battait. vous C'est Dom. Madame Dolan Oh, Dom, oui. Vous m'aviez donné ce numéro au cas où j'arriverai à joindre Frankie, le gars avec qui Timmy travaillait. Écoutez, si je vous parle, c'est seulement parce que j'aime bien Timmy. S'il vous plaît, dites-moi où il est. J'en sais rien. On est rentré il y a trois semaines, c'est tout ce que je sais. On devait se revoir quelques jours plus tard, mais Timmy n'a jamais rappelé. Trois semaines, vous dites oui, je me souviens de la date, parce que je devais voir mon agent de liberté conditionnelle. Et Tim, il remontait pour rompre avec sa petite amie. Il disait euh, avoir trouvé un plan pour repartir à zéro. Enfin, voilà ce que je sais. Il a vu Caroline Il m'a dit ça avant de me déposer. J'ai du mal à vous croire. Tant pis. Et je vais vous dire, sur la route, on s'est chopé une amende. Vous pouvez vérifier auprès des flics. Retenez-vous un peu, les gars. Caroline dit que Timmy était violent avec elle. C'est vrai <rire> Ah non, c'était justement le contraire. Vous savez, il m'a beaucoup parlé d'elle. Il avait des bleus sur tout le corps. Et je l'ai même vu, elle, lui taper dessus un jour sur leur parking. Elle lui a balancé un pain par la vitre de la voiture et lui, il est resté là. Il n'a pas bronché. La police devrait vous entendre. Vous viendrez avec moi Non, madame. Je suis désolé. Si mon agent de liberté conditionnelle découvre que j'ai réussi à quitter la ville, je repars en prison. Désolé. te voilà, toi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que vous m'avez caché que Timmy était repassé par ici il y a trois semaines Je n'ai pas menti. J'ai parlé à Frankie. Il m'a dit que Timmy était revenu exprès pour rompre avec vous. Il a menti. Et est-ce qu'il ment quand il dit que c'est vous qui étiez violente Frankie est un sale droguin capable de se rappeler ce qui s'est passé il y a trois semaines, pas plus qu'il n'est capable de se rappeler ce qui s'est passé il y a une heure. Mais moi, Je le crois. Qui appelez-vous La police J'appelle un taxi, ne vous inquiétez pas. Je l'ai essayé. C'était le 5 mars. Ils sont dans la salle à manger en train de déjeuner. Il y a un problème Madame Blair, Monsieur Blair, excusez-moi pour ce dérangement. Nous venons d'apprendre par un procès verbal que Tim Dolan était en ville dans la journée du 5 mars. Vous l'avez vu Non. À votre connaissance, votre fille l'a-t-elle vu Non. Écoutez, sergent. Inspecteur, vous ne trouvez pas étrange que Tim soit rentré sans être venu voir Caroline Je crois que je n'aime pas les sous-entendus que vous formulez, inspecteur. Excusez-moi. Les recherches dans les morgues n'ont rien donné. Les recherches dans les environs n'ont rien donné. Et personne n'a vu timide quand il est repassé. À part Frankie. Écoutez ça. Frankie est parti avec Dolan, d'accord Alors peut-être que Dolan est rentré les poches pleines d'argent. Et Frankie, un ex dollar l'a tué. L'esprit humain est une horrible chose. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont été indignés. Oh, ça, ça ne m'étonne guère. Vous m'avez demandé de vous signaler tout ce dont je pourrais me rappeler. Eh bien, Caroline s'est acheté de nouveaux meubles et un tapis. Pardon, mais je ne vois pas bien le rapport. Le bureau de l'inspecteur Masse Mais ils étaient très bien, les anciens meubles. Ils étaient presque neufs. Une petite seconde, je vous prie. Jack, ligne 2. Eh bien, j'ai pas le temps, je rappelle. Prenez cet appel. Inspecteur Mass. J'aurais peut-être des renseignements à vous donner sur Timothy Dolan. Ça ne vous dérange pas de répondre à quelques questions, mademoiselle. Non, j'aimerais vous aider le mieux possible. Entrez. Comment qualifieriez-vous votre relation avec Tim Dolan Je vous ai dit que nous étions fiancés. Oui, mais vous m'avez également dit que vous ne l'aviez pas revu. Or, d'après mes informations, il est revenu. Je vous ai dit aussi que nous avions rompu. Mademoiselle, vous est-il arrivé d'avoir des gestes violents envers Tim Dolan Non, c'est exactement le contraire. M mais qu'est-ce qu'il fabrique Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique Je jette un coup d'œil, mademoiselle. Tu va bien, n'est-ce pas Ce n'est pas légal. Vous nous avez laissé entrer. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous sortiez maintenant. Si vous... Si vous vouliez changer votre version, vous soulagez d'un poids. Mon numéro. Tu as quelque chose à plusieurs endroits, j'ai relevé des traces de sang. Fay, je croyais vous avoir dit d'attendre au poste. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous avez découvert Allons en parler ailleurs, Faye. Non, je veux en parler tout de suite. Caroline est là. Nous pensons que Tim a été victime d'un meurtre. Elle l'a tué. Ah, <coughs> oh, oh, oh, je savais. <coughs> J'ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps. En plus, j'ai eu des problèmes avec ma valise à l'hôtel. Ça va finir par me rendre folle. Michael, j'ai habité dans la maison où elle a tué Tim. Ça, tu n'en sais rien, fait. La police a trouvé du sang dans l'appartement de Caroline. Non, ça, ça, ça ne prouve rien du tout. Il doit être analysé. Dans ce cas, pourquoi ils ne m'ont pas laissé monter Mais J'en sais rien. J'en sais rien. Tout ceci prends une tournure qui ne me plaît pas. Je me sens si seule. Écoute, fais, je n'y tiens plus, je ne peux pas rester ici plus longtemps, je prends le premier vol. Oui, mais tu penses à Becky T'inquiète pas pour Becky, je vais dire à ma sœur de venir ici. Bientôt Oui, bientôt. Je t'aime. J'ai fait mon devoir. Je suis venu témoigner. On a besoin de l'entendre s'accuser elle-même. Vous pourriez l'enregistrer pour nous. Je ne peux pas m'approcher d'elle. De penser qu'elle l'a peut-être tuée, ça me terrorise, vous comprenez Écoutez, il faut que j'ai ses aveux sur cassette pour avoir un mandat de perquisition. Vous devez nous aider. Pouvez-vous m'y obliger parler une petite minute seule à seule. Mmh. Merci. Vous savez à quoi j'étais en train de penser à côté. Pendant des années de ma vie d'adulte, j'ai eu un fils. J'avais 18 ans quand on s'est marié. Vous savez quel âge Timmy avait 26 ans. Essayez d'imaginer le vide immense que je ressens. C'était un bon garçon. Vous le savez, Jenny, comme il était bon. D'ailleurs, il m'avait parlé de la maladie de votre père. Il est mort. C'est pour ça que je n'ai pas témoigné plus tôt. Je suis désolée. Timmy m'a porté des cadeaux pour mon père. Des disques. Des bouquins. Vous connaissez la mort maintenant, Jenny. Nous la connaissons, vous et moi. Nous savons à quel point c'est définitif. Vous croyez que Caroline Blair a arraché Timmy à ce qu'il aimait Vous l'avez dit à la police, n'est-ce pas, Jenny Oh, Jenny Si cette créature n'est pas punie comme elle le mérite, nous ne ressentirons plus rien qu'un vide infini... Une conversation téléphonique entre vous et les parents de Caroline. Je pense qu'ils ont pu avoir connaissance du crime. Vous me cachez quelque chose Fais, vous et moi, nous travaillons en équipe, ne gâchons pas nos chances. On veut savoir, on était d'accord. Je pense qu'il est temps de mettre ces gens-là sous pression. Madame Blair, fais Dolan à l'appareil. Oh, fais, est-ce que vous allez bien Caroline nous a dit que vous vous étiez quitté fâché l'autre jour. Fâché. Je ne peux pas vous dire à quel point il est difficile pour moi de vous passer ce coup de fil. La police croit que Timmy est mort. Mort Oh, je suis désolée. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour vous Nous sommes là, vous savez. Il croit aussi que Caroline est directement impliquée. Mais c'est complètement insensé. Je crois moi aussi qu'elle est impliquée. Désolée que vous réagissiez comme ça. Nous prierons pour vous. Ça va ah, Jenny, ça va oh. oh. Assieds-toi. Les flics ont appelé toutes mes relations et tous les amis que j'ai depuis l'enfance. Ah. Le médecin m'a prescrit des sédatifs, mais ça ne marche pas. Je ne méritais pas ça. Le pire dans tout ça, tu vois, c'est que je savais que quoi que tu m'y entreprennes, il... il échouerait. Pourquoi j'ai pas pu le laisser tomber Quand il m'était gentil, il était merveilleux. C'était comment, déjà, la chanson Et, et quand il l'était pas, il me faisait perdre tout contrôle. Parle-moi. Ça te fera du bien. Je peux pas faire ça. Essaie. Caroline. Dis-moi ce qui s'est passé. Caroline. Tim n'était resté absent une semaine. Puis un soir, il a débarqué. Qu'est-ce que tu fais ici Tu n'es pas sur ton chantier Je suis passé prendre mes affaires. Tu t'en vas je viens reprendre mes affaires. Que tu le veilles ou pas, tu ne me feras pas changer d'avis. Ne t'en pas quand je te parle. Qu'est-ce qui est plus important, en moi ou tes affaires Arrête hey, Je ne veux pas te faire de peine. Je ne sais même pas si ça te ferait de la peine. Mais je dois prendre mes responsabilités à partir d'aujourd'hui. T'as trouvé quelqu'un Je n'ai trouvé personne. Tu mens, sale fils de pute T'as besoin d'un psy et moi, je ne peux plus rien pour toi Je veux plus me battre désormais, Caroline. C'est fini. Je n'ai même pas assez d'énergie. m'avait rampé jusqu'au salon. Je pense qu'il avait essayé d'atteindre le téléphone. Il est encore en Ça s'est passé comme tu nous l'as dit. Non. Hélène, tu veux que ta fille aille en prison. Oui. Mes parents ont une maison au bord du lac Michigan. Il y a un bateau là-bas. Madame, vous n'avez rien à faire ici. Je suis chez moi, ici. Nous avons un mandat de perquisition. Vous avez soulevé le tapis et le canapé. On passerait dans la chambre ensuite. N'oubliez pas les coussins, les fauteuils. Il faudrait découper le tapis. Il faudrait des tests comparatifs du sang trouvé dans la cuisine et sur ce mur. Lâchez un peu de mou, Blackwell. C'est Michael Dolan, j'aimerais vous présenter Paul Blackwell du bureau du procureur. Madame, Bonjour. Monsieur Dolan, l'inspecteur Mass a dû vous le dire. Nous n'avons pas de corps, donc nous n'avons pas de dossier. Et par-dessus le marché, nous n'avons même pas d'armes. Nous avons la voix de Caroline sur une bande, avec ses aveux. On peut prouver que Tim était en ville à cause de l'amende qu'il a reçue. Le sang prélevé dans l'appartement et le sien, il n'y a aucun doute. Il vivait là, et l'aurait pu se couper. Oh, ça ne tient pas de debout et vous le savez. Mais ça servira à la défense et vous le savez. Traduction, ça fera des ordres dans leurs archives au moment de l'élection du procureur. Les jurés dans ce comté... Ne rende jamais de verdict sévère sans avoir de preuves solides. Ce qu'il essaie de vous dire, c'est que son bureau a eu. quoi Une seule condamnation pour meurtre avec preuve indirecte en à peu près deux années Bon, puisque vous remettez ça sur le tapis, que se passera-t-il si le cadavre est découvert Après qu'elle soit acquittée, elle s'en sortira. Laissons le grand jury décider de ça. Ce cadavre a un nom. Timothy Michael Dolan. Ah oui, bien sûr. Je vous prie de m'excuser. Je suis désolé. Vraiment. Euh, Excusez-moi. Je n'y connais absolument rien. Tout ce jargon est pour moi incompréhensible. Mais je suis sûre d'une chose. Nous n'aurons jamais plus de preuves qu'aujourd'hui. Euh, Madame Dolan, si on agit trop tôt, on risque de perdre ce procès. Écoutez, il faut vraiment prendre une décision maintenant. Nous réclamons justice. Si on fait traîner cette affaire, alors ces gens-là vont croire que finalement ils s'en sont tirés à bon compte mais, mais qu'est-ce qui risque de se passer Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois que Caroline s'en prendra à son petit ami ou Dieu l'en préserve un jour à son enfant Faites quelque chose Becky Oh, trésor Ça me fait plaisir de te voir. Becky. Bonjour, papa. Ma petite, bonjour, chérie. Comment s'est passé ton voyage Très bien. Comment ça se passe, ici On n'en sait encore rien. Les avocats sont en train de... de présenter le dossier devant le grand jury. Mais pourquoi ils ne les ont pas encore arrêtés C'est la seule et unique manière pour traîner les blaires en justice, sans le cadavre de ton frère. Vous avez déjà témoigné Oui les deux. J'ai tout dit. Merci, ah. Jenny. Voici notre fille, Becky. Becky. Bonjour. On m'a beaucoup parlé de toi. Bonjour, monsieur. Un ami vient de m'appeler du tribunal. Le grand jury est réuni à l'heure qu'il est. S'ils poursuivent Caroline pour meurtre et recel le cadavre, cela va m'empêcher de me servir de l'autodéfense comme stratégie. Il faut que vous le sachiez. Mais qu'est-ce que vous me dites Tuer Tim pour se protéger elle-même, c'est une chose. Mais ne pas prévenir la police, ne pas faire ce qu'il fallait, comment je peux expliquer ça à un jury Il va falloir que vous témoigniez et que vous reconnaissiez que vous vous êtes débarrassé du corps, sinon il y a des chances qu'elle écope de la peine maximale. Quelles sont les preuves La voix de votre fille sur une bande le corps du fils de l'âne peut être localisé. Il y a des traces de sang indiscutables dans l'appartement. Vous n'avez pas fait un ménage minutieux après avoir emporté le corps. Je suis désolé, mais voyez-vous, je n'ai pas l'habitude de nettoyer des taches de sang Pour votre fille, Madame Blair. Le grand jury vous inculpe du meurtre de Timothy Michael Dolan. Caroline Blair, au nom de la loi, je vous arrête. Est-ce que je peux la conduire en ville avec notre avocat Non. Mais je ne peux pas vous empêcher de nous suivre au commissariat. Avant que nous vous posions quelques questions, vous devez connaître vos droits. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de consulter un avocat à... qui est ma fille. Et pendant tout ce temps, vous et votre famille ici si est morte. Vous saviez tous que mon fils était au fond du lac Michigan. Vous avez tué un garçon gentil et bon. Vous nous l'avez pris alors qu'il venait à peine de commencer à vivre. Le bateau s'il vous plaît. Oui monsieur. Ça va aller fait. Je voulais venir, je me l'étais promis. Dis-moi qu'on a fait ce qu'il fallait pour Tim. On a élevé notre enfant pour qu'il soit bon, attentionné, qu'il aime la vie. C'est tout ce que les parents peuvent faire. Et c'est ce que tu as fait. Je crois que tu peux y aller. Je t'aimerai toujours, Timmy.